Le mouvement politique dit de la société civile de Robert Meignier s'insurge à l'idée d'un autre dialogue tant souhaité par la classe politique gabonaise. À sept mois de cette échéance électorale, l'homme a exprimé au cours d'un point de presse du 18 janvier à Libreville son ressenti à ce sujet. Les enjeux sont trop énormes. L'état de délabrement avancé du réseau routier. L'insalubrité de nos villes qui se traduit par l'existence. De poubelles géantes à ciel ouvert, le chômage endémique, la pauvreté galopante, etc. Face à cela, nous tenons clairement à faire entendre notre refus catégorique d'un énième dialogue national inutile, trompeur. Écouteux. Robert Meynier, qui a au passage dressé un tableau sombre de la situation actuelle du pays, fait des propositions. Nous proposons qu'un mémorandum de chaque parti des forces vives de la nation qui relèverait cette difficulté et leurs propositions soit tout simplement remis au président de la République qui pourra, en s'appuyant sur la majorité parlementaire, opérer les réformes nécessaires, par exemple la révision du code électoral, donne pas besoin d'aller faire des petits arrangements, des compromis qui virent souvent vite à la compromission, des partages de je ne sais quoi pour arriver finalement et toujours à des élections qui seront toujours contestées. Rappelons que pour Robert Menier, ce énième dialogue ne sert à rien et que l'argent prévu à cet effet devrait servir pour améliorer le quotidien des Gabonais.